Na na na, young PH, Ah non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Yo, non, non, non, non, non, non, non, Ponggam simila, yo les gars. Alors comme je l'ai dit et comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, nous allons parler du flop, donc des flops. Euh, voilà, des rappeurs flop. Hein, le feu de paille. Ce qui nous ont donné. Voilà, de la salive. Il y a un moment, il y a un temps. Voilà, ils nous ont fait sortir des tubes, des hits. Et au final disparu. Où sont passés nos rappeurs Des rappeurs très talentueux de l'industrie de la musique gabonaise. En effet, je vais pas citer tout le monde, mais je vais essayer de te donner quelques rappeurs. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses et si j'ai oublié quelques-uns, n'oublie pas de mettre en commentaire. Voilà, ces rappeurs, expose ton rappeur. <rire> voilà, j'ai envie de dire même expose expose le rappeur qui a fait le flop qui t'a dessus, quel est ce rappeur qui t'a dessus, tu t'attendais tu à lui, mais au final, voilà, il nous a abandonné, tu vois ce que j'ai envie de dire, mais bon c'est pas, voilà, on ne lance pas de la pierre ou bien on cherche pas de sorcière ou des sorciers, on veut juste savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ces rappeurs donc, sans plus tarder, je vais te donner voilà, 2, 3, 4 sons, voilà, de ces rappeurs, et aussi, âme sensible. s'abstenir, parce que je vous assure les gars, euh, les sons que j'ai trouvé ça fait pleurer, de savoir qu'il n'est plus, il n'est plus là, donc moi je vais commencer avec un premier rappeur il est toujours dans l'industrie de la musique actuellement, en fait il a fait son comeback récemment et c'est un frangin c'est un poteau, donc si tu regardes cette vidéo, Fox le SD Qu'est-ce qui se passe Voilà, accorde-moi une vidéo, je sais pas, un, un, un live quelque part et on essaye de parler. Aujourd'hui, il a fait sortir son propre label qui est Genius Music avec euh, son petit frère qui est très bon. J'ai envie de faire même euh, la biographie de ce rappeur, Mr Amazing. Bro, il est juste trop amazing. Mais bon, pourquoi j'ai dit Fox le SD Parce que simplement, il est sorti avec un son, hein, tout le monde se rappelle. Voilà, album photo après euh, le show, euh, ça s'appelle comment encore voilà, le Street Fighter. Après son Street Fighter, voilà, il avait fait sortir un son. Et tout le monde attendait Fox le SD. Mais après un moment, silence de mort. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé avec le frangin Mais bon, il est en train de refaire son combat. et tout, etc. Et j'ai envie de te donner un peu lavant goût Donc, allons découvrir Fox le SD avec son son album photo. Kaja L'album est open, tu peux mater les photos de ma street. Là où j'ai eu mes premiers sauces, à 6 de ma la liste est longue. La life est courte cool, pour tous les cités. Elle bête Panap Street, j'ai des idoles dans toutes les cités. Fox le SD, j'ai des photos avec mon père. Dieu et son âme, ma vie. A jamais changé de repère. Des photos avec ma mère. mes frères et mes sœurs, c'est la seule famille que les ancêtres et les prédécesseurs. J'ai des photos de Siapo aussi. Première inspire en inspire. Tourne la page un instant. J'ai des photos de moi. Défonçant les ports différents. Peu importe Johnny, je suis pas être un vétéran. Détracteur, t'as pas fini de me casser les yeux d'affilée. J'ai des photos en train de défoncer les wacks. La vie roule et je continue à faire des photos. Pellicule chargée pour les vrais et mes potes. Donc, le premier voilà que je propose, c'est Fox le SD. Il va me dire, ou bien simplement, des gens vont me dire Pourquoi tu dis Fox? Voilà pourquoi tu dis Fox il est là il est revenu Bro tu es raté Bro tu es en retard Et tout, etc Mais bon ça reste quand même pour ma part hein. Fox c'est un frangin hein. Genius Music Big up à toi Mais bon Fox c'est un frangin Et pour ma part moi je pense simplement Que voilà il était vraiment attendu Le rappeur Fox LSD Il était vraiment attendu Mais bon euh, pour ça, pour pour pour ma part, c'est c'est c'est une merveille de voir qu'il est revenu dans euh, l'industrie de la musique. Mais bon, c'est quand même quelqu'un qui a donné qui a dessus plus ou moins la population. Et je pense qu'en partie, il a perdu ses fans parce que simplement. Voilà, euh, les gens l'attendaient au tournant, mais c'était pas le cas. Donc, euh, pour le premier que je propose, c'est Fox le SD sur son son album photo. Donc, après ça sortir avec le Street Fighter. Donc, du coup, nous on va continuer, on va enchaîner, on va enchaîner pour ne pas faire euh, très long dans la vidéo. Donc, du coup, on enchaîne avec Rafale. Si tu te rappelles, le gars, il était juste trop lit. En tout cas, il est sorti et il était rapide. Il était un peu comparé à Shadem et aussi au passage. Shadem hein C'est quelqu'un à mentionner, mais bon, euh, après ça va. Je vais mettre le frangin en pause parce que lui-même il a dit, voilà, il a abandonné le rap, mais surtout aussi il faut bien le souligner que Shadem a été connu plus ou moins avec le clash avec... Koba Building, le King Koba Building, donc déjà, bon, bref, on revient à Rafale, Rafale qui était plus ou moins attendu, hein, parce que c'était quand même quelqu'un qui sortait hors du commun, qui était plus ou moins, voilà, unique dans son genre, mais bon, euh, voilà, laisse, on va découvrir le rappeur sur son son, Bastille, Kaja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 non, non, non, non, non, <rire> je me rappelle du français, il était tellement rapide, et jusqu'en présent, j'arrive toujours pas à dire ces mots, je connais pas, euh, voilà, je sais pas ce qu'il dit dans ce ses, dans ses son, euh, mais bon, il était plus ou moins, voilà, vu comme le gars le plus rapide, simplement, dans ses rimes et tout, etc, et bon, euh, Qu'est-ce qu'il euh, qu est, qu est devenu Qu'est-ce que Rafale, avec son bastille, est, est devenu Mais bon, euh, je sais pas, aucune idée. Euh, le frangin a disparu de la nature. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Quelqu'un comme ça, il devait faire une très bonne carrière. Mais bon, euh, il faut savoir aussi que, quelque part, le rap ne paye pas au bled. Donc, euh, <rire> voilà, quand le frangin a gagné en temps. Mais bon, nous allons continuer. Et là, ça va être plus ou moins... Euh, ça va être plus ou moins chaud, parce que ce sont des rappeurs qui ont qui se sont quand même exprimés, qui ont fait sortir quand même quelques euh, opus, quelques, euh, voilà, des, des sons assez lit où on a dansé dessus. Et là, je fais directement allusion à K2', K je t'assure, tu te rappelles, tu te rappelles, Lugar, mais qu'est-ce que K' est devenu, bro il a disparu de la nature. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses Mais quand même, je vais faire passer son son. Et tu me dis, qu'est-ce que tu en penses du rappeur S'il avait de la carrière, s'il était euh, plus ou moins euh, vu euh, comme étant quelqu'un qui pouvait faire mal dans le hip-hop gaboma. Et donc, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses C'est K'prime dans son son dans sporty party. Kaja Je suis pas que la prime, me vende vous sort de l'action. Il me reste encore des rimes et plein d'attention. une paradiction non plus d'attention Voici le retour du câble est plus que passion dans un domaine plus technique. World ouais. a mighty sound, respire. C'est pas sorti, long, c'est crazy, funky, assez mi-hype, de la vague qui fouille Financièrement on investit très fort, lyricalement on n'a jamais eu tort. Tout le monde est high high, fucre son high, one time for your mind Baby, danse, danse, c'est party party, danse, danse, c'est la main danse, danse, c'est party party, dance, dance, Oh oh oh oh, oh c'était K de Prime, K Prime. Alors euh, le frangin, il avait des rimes encore en stock en, et tout etc. Et pour la petite euh, voilà histoire, il appartenait au label Eben Entertainment. Donc composé à l'époque de Mastakuri, Koba Building, Barpunga. Euh, voilà encore beaucoup beaucoup des autres. Et voilà Neftali. Hein donc on va enchaîner avec directement l'autre rappeur de Eben Entertainment Un ami Akoba Donc Neftali Et je me rappelle aussi il avait gagné le Street Fighter Donc euh, voilà après sortir son son Il a disparu de la scène On ne sait pas qu'est-ce que le frangin est devenu Donc si toi aussi tu penses que voilà c'est du gâchis C'était un rappeur assez talentueux Mais qui a disparu de la scène Dis-moi ça dans l'espace commentaire Et donc nous sans plus tarder Kaja Les vies dans c'est C'est le victime, c'est le victime ma le c'est on peut la donne dans mon service au hip hop Non, non, non J'ai mis mon choc, j'ai mis un bibi sous le Je mets des bibi sous le Je le sans ou j'ai quelque chose de terrible C'est néo mon ma faute si j'ai la folie des rues Sans t'es J'ai le j'ai le chèque, la C'est le portique qui Regarde tes biscuits, non, non, non, non, non, les gars c'est juste du gâchis, c'est du gâchis, Neftali Hitmucker, bro, god damn it, moi j'ai regardé ce son, j'étais tout jeune, et sincèrement j'étais comme, wow, non sérieux, et je me rappelle, il représentait Sotega, et aussi lui il sortait, il sortait à peine du Street Fighter, il était tout nouveau, voilà, Iban Entertainment. Déjà au passage, déjà au passage, Coba Building, où est passé Neftali Où est passé Neftali Neftali Kademit Qu'est-ce que tu es devenu Mais bon, bref, donc, euh, comme je disais tout à l'heure, je vais certainement pas citer tout le monde. Mais bon, je vais essayer d'aller un peu vite. Et te faire connaître un nouveau rappeur. Bon, pas un nouveau rappeur, un autre rappeur qui. Pour ma part, était simplement attendu dans l'industrie de la musique Gaboma. Il était vu comme étant un prometteur et la preuve, il avait gagné un concours face à Koba Building. Tu te rappelles, tu te rappelles, si tu connais son nom, dis son nom, dis son nom, dis son nom, dis son nom en commentaire. Mais bon, c'est lui-même le Steel Awax. Ah et là, j'ai son petit passage avec... Euh... Euh, avec euh, simplement avec Koba featuring euh, Tina euh, je vais te faire simplement kiffer sa partie et donc dis-moi qu'est-ce que tu en penses si il pouvait être l'un des kings du rap Gaboma donc sans plus tarder Kaja <musique> le mm -hmm. heureux et bispo, comme lorsque je kenne. Mm -hmm. Allergie au je prie dans les guerres, Vos habitués de vos comicos, J'ai blâmé Ah, le bleu, Hello, bro, ils sont dans le bistro, mais je vois qu'ils Leur travail j'acte au on voit qu'ils plaignent Le peintre, j'en fais un grève, philosophie, pense sur mes lèvres, donc souffrez et pas mon style. Sam la rage de réussite d'une jeune mère qui peine, la vague illicite d'une jeunesse qui erre. Dans le crime, j'y veux les chaque faille du système. Mm -hmm. Difficile, exprimé en vue humaine. Aucune notion civiste, street idyllique. L'inspiration est divine, les couplets des versets bibliques. Pure geotimique, retiens la forme magique. Pour ça que la foule s'agite, exprime ton dose. Tu peux faire comme nous, votre secteur. Répé sur le taux sard, c'est toi qui choisis le méran. Exprime exprime ah, bro, bro, et là je vais encore m'adresser à Koba, Koba, où est passé Stilawax il, il est passé où Ah non, les gars, les gars, donc c'était un flashback, c'est un flashback, voilà, des rappeurs là, Gaboma qui étaient plus ou moins bons, hein, pour ma part, ils étaient très bons, euh, notamment Stilawax, il avait gagné un concours, voilà, je me rappelle, c'était, c'était Fune qui avait, qui avait départi Koba et... Euh, et et Stila Wax Et Wax était vu simplement à cette époque Comme le prochain Voilà Hitmaker Comme le prochain king du rap Gaboma Mais bon le frangin a disparu Mais bon en parlant des disparitions On va parler d'un autre rappeur Pour ma part qui était aussi très bon et Déjà c'est un ami Hein, c'est un ami à moi, je connais personnellement On a fait les bails obscurs ensemble Voilà, et il nous vient de Port Gentil euh, C'est un rappeur très promoteur Mais je pense qu'il a juste pris une pause Il va revenir dans l'industrie du rap Mais bon, c'est quand même du gâchis Et là, je fais allusion Notamment, notamment si tu as une idée Dis-moi son nom, dis-moi son nom Le petit oiseau dans sa cage Mais bon, sans plus tarder Kaja Non, B.H. Mon Petit Monde. B.H. Oh, mon Petit Monde. B.H. Mon Petit Monde. comme un j'ai pas perdu la raison. B.H. C'est mon réseau, nous on est sur la trahison. On avance maintenant. parti, Rien à foutre du reste de danser on se met à l'abri. On vise la ligne et les tubes c'est comme que la vie. c'est dans notre combat qu'avait pourra qui a dit On lâche pas ce bise Ça met sans la monnaie, ça met sans la monnaie, ça met ça met sans la monnaie. Si mon héritme bat de l'or, mon oncle fut la misère, mais il améliore son décor. La musique, c'est ai à moi, et c'est la vérité. Elle est la seule à m'écouter, ça, sans hésiter. Tu peux jamais me stopper, je suis un vrai Dans la vallée de la mort, je aussi un saint. Comme un oiseau sans aile, je suis enfermé dans mon petit monde. Ouais, C'est parti d'être samedi. Pour la vie, je reste dans la ronde. La... Ouais, ouais, Comme une sans je suis enfermé dans mon petit monde. Na, na, na, Young P.H. Na, na, na, le rap gabonais perd ses c'est Ces rappeurs, uh, Young si tu t'écoutes cette vidéo, si tu regardes cette vidéo, bro, vas-y, texte-moi, envoie-moi un message en inbox Ou bien simplement, reviens dans l'industrie du rap, bro On a besoin, voilà, de ta vibe, on a besoin que tu puisses, voilà, voilà, contrôler le hip-hop gaboma Young Pie, c'était un frangin, c'est un frangin à moi hey, oh. Attention, je connais Young <rire> Mais bon, sans plus tarder, je pense que nous allons... Terminé avec simplement euh, l'un de mes sons Ou bien l'un des sons que j'ai aussi kiffé Et notamment quand je suis sorti du pays Quand je suis sorti du Blade C'était pour moi euh, une référence C'était pour moi l'hymne national, Tu vois, de tout cela qui se sent toujours un peu éloignés. Et là je vais poser la question à XXL au Mike Voilà les stats Où, où est passé évasion barbare <rire> Non, où est passé évasion barbare Et surtout Gregson. Et donc, je vais te faire kiffer le son de Gregson, désolé, sur son son Destination Gabao. Ça, c'est très et trop nostalgique. Gregson, Kaja. Traversé par l'Équateur, sur le bord de l'Atlantique, au cœur de l'Afrique, c'est la Destination Gabao. Je te parle de mon pays, ma culture, ma patrie, ma nature, c'est ma fierté, que je vis tout beau. Et peu importe où j'aille sur cette terre, terre. J'ai toujours déchets Le retour ici, ça c'est clair, c'est que le temps est son oh, te Sans la beauté du territoire, je garde espoir en ce qui ça sauvé. Le, le Gabon, où route. je viens, le soleil brille, pris doucement par année. En Afrique, le Gabon, c'est notre pays, c'est la Piste, dans le Chine. Mais avec moi, je vais même faire un tour. On arrive par la capitale. Et déjà, tu peux si sentir la chaleur tropicale. Et qu'on se promène sur le bord du littoral. Où on découvre les richesses de la forêt équatoriale. C'est la nature qui mène le bal et le qui dort, a plein, mais c'est ça de la mais quand même c'est si beau ici, je reste un pays, chaque ethnie vit en harmonie, elle est plus gratifiée, oh, merci à gamme, ça va se faire, mais Gabo, terre d'Afrique, terre de prospérité, traversé par l'équateur, sur le sort de la grande ville au cœur de l'Afrique, c'est la destination de je te parle de mon pays, ma culture, ma patrie, ma nature, c'est ma fierté, donc je vis tout beau. Peu importe où j'aille sur cette terre, je suis toujours autour ici, ça c'est clair. C'est pour la richesse de son histoire. Non, non, non, j'arrête, j'arrête là J'arrête, déjà je donne plus de noms, C'est bon, c'est fini, j'ai fait une liste Comme je disais, âme sensible S'abstenir, c'est très violent pour moi et Non, il y a des émotions Qui ressortent et tout, etc Et voilà, quelqu'un comme Gregson, il était plus ou moins Vu euh, comme étant celui-là Qui pouvait, euh, voilà, dominer la plateforme De l'industrie de la musique Au Gabon, mais bon, il faut savoir aussi Les conditions des rappeurs gabonais. il n'y a pas de droits d'auteur Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de accompagnement euh, voilà encore avec euh, encore avec euh, voilà la, la pandémie de la covid donc ce qui fait en sorte que beaucoup de rappeurs commencent à abandonner euh, voilà leur art leur plaisir leur passion et tout etc ça fait de la peine vraiment quelque part de voir des rappeurs comme Young, ou comme par exemple qui euh, voilà Caprim, ou encore euh, shogenza shogenza Oh god damn it, attends je vais te mettre d'abord En passant j'espère que la vidéo te plaît Pour rester jusqu'au bout Et donc du coup je vais te faire kiffer Un hein, frangin, show Genza Mon univers Attends, attends, attends, attends attends, Non, non, non, n'es pas, pas, n pas, pas Voilà c'est la dernière vidéo Je te fais connaître show Genza Oh, c'est ce, c'est ce, c'est ce, c'est ce. Opérationnel. Oh, oui, oui, oui. oui. Ah, ça parle de prince ailleurs, parce que moi dis ailleurs. Les rimes, c'est si symphonique, les notes de Wagner. C'est le qui a dit quoi, et le qui a dit ça. Et que ce sont aussi <rire> les que tu vas dire ça. Là pour acquérir un savoir, et en Suisse avoir, les avoir. Ah ah ah! Wow, wow, wow, wow, wow. Je vais m'arrêter là parce que je pense que la vidéo va être assez longue. J'ai pas envie de, voilà, de faire de la peine encore un peu plus. Mais bon, comme je le disais notamment, il faut bel et bien, voilà, reconnaître que les structures au bled au Gabon ne sont pas souvent disposées ou bien ne sont pas mises en place. Enfin, de pouvoir éclore, comme disait une punchline à Matt Seigneur Lyon ou bien lors des combinons, combien de talents au Gabon naissent ici et combien aussi meurent aussi. Voilà. Donc, du coup, euh, euh, j'ai deux mondes, c'est vraiment un coup de cœur alors l'ancienne génération au kassique comme Bapunga, comme Lorde Komindon, comme Koba, parce que pour moi, pour ma part, c'est vrai qu'il est de la nouvelle génération, mais c'est un classique donc déjà, les gars, essayez de remettre, essayez de mettre en place comme par exemple XXL Omai oh qui met en place des des, des, des, des des, voilà, comment dire, des concepts qui met en place des opportunités enfin de pouvoir voir, euh, voilà notre, nos rappeurs, nos cultures voilà, en avant, mais aussi, et « Aujourd'hui, tu as Crack Flow. Crack Flow !» Dammit, première référence de Hip Hop Gaboma africaine Et asiatique dans le monde Donc j'espère que tu as aimé la vidéo Si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu, n'hésite surtout Pas à partager la vidéo Au max, dis-moi qu'est-ce que tu en penses De la plateforme, mais aussi dis-moi Qu'est-ce que tu en penses du Hip Hop Gaboma On va se retrouver pour une nouvelle vidéo Donc la vidéo 2.0 De l'évolution du Hip Hop Gaboma J'espère que tu as aimé J'espère que tu vas aimer, j'espère que si tu aimes le concept? Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre le pouce bleu. C'était MC Crack Flow sur les Platines. À nous revoir. Crack Flow. Crack Flow.